c'est là que j'ai lancé ma chaîne YouTube. J'ai lancé ma chaîne YouTube. Bon euh, voilà, on a pour accompagner des personnes euh, par rapport à l'entrepreneuriat, à l'investissement. Et même là également, ça a été un autre challenge parce que euh, j'ai eu beaucoup de, de problèmes entre guillemets par rapport entre guillemets, à la concurrence. Parce que j'étais le seul black à faire ça, le seul immigrant et le plus jeune. Donc imagine les personnes qui sont là depuis 10 ans. Ils se disent, mais c'est qui ce gars qui débarque de nulle part, qui n'est pas du pays, euh, qui, euh, voilà, qui, entre guillemets, euh, vient parler d'immobilier, tu vois. Et c'est là, en fait, que tout se joue au niveau du mindset. C'est-à-dire, j'aurais pu me dire derrière, OK, j'ai pas la légitimité de, je n'ai pas euh, le background, parce que, tu vois, là, par exemple, sur le marché, par exemple, ici, au Canada, je suis en compétition, même si moi je me considère pas en compétition ni en concurrence avec qui que ce soit, mais je suis confronté à des personnes qui ont des fois des 500 000, voire même 1500 logements, tu vois, wow. et donc des fois ces personnes-là vont venir te dire non mais, tu vois, on, ils, ils, on, on peut venir te, te, te, te dire non mais toi tu es pas légitime, etc. Donc c'est là où vient le mindset en fait, et de se dire bon, comment est-ce que je peux me démarquer dans ce, dans ce milieu-là en fait. Et moi en fait j'aime bien prendre l'exemple d'un livre, c'est-à-dire aujourd'hui quand tu lis un livre… Si tu, as, si tu as un chapitre d'avance par rapport au reste, à ton entourage, tu n'as pas besoin d'avoir, d'être entouré de beaucoup de personnes. Mais si tu as un chapitre d'avance par rapport à ton entourage, tu es légitime d'enseigner ce qu'il y a dans le... que tu en avances à ceux qui n'ont pas suivi le chapitre. Tu vois ce que je veux dire Donc, ça, ça dépend. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit non. Malgré les insultes raciales que j'ai pu avoir ici, malgré les découragements, malgré tout ce que tu veux, je me suis dit non, je vais foncer. Aujourd'hui, voilà, euh, en l'espace de quelques années... En termes d'influence sur le marché québécois, voilà, on est parmi les. Je ne suis pas en train de dire qu'on est parmi les leaders, mais on a quand même un rôle quand même très important sur ce niveau-là et, sur... et en particulier pour les expatriés, donc les nouveaux, etc. Donc c'est de là qu'est partie cette idée-là de, de monter cette chaîne. Donc on accompagne des personnes à investir en immobilier, à investir en immobilier au Canada, à investir en immobilier en, en France. Pour les personnes au Canada, investir à l'immobilier à l'étranger, pour les personnes en France, investir en l'immobilier au Canada, pour les autres personnes des autres pays investir dans leurs pays respectifs et également à l'étranger. Et vraiment, on a pu bâtir, en fait, si tu veux, un, un, un réseau international. Aujourd'hui, on, on est quasiment 20, 23, très exactement dans mon équipe, des spécialistes immobiliers en France, des spécialistes immobiliers au Canada. Là, on est en train de, de, de, de, de, de, de, de s'ouvrir à, à l'Indonésie également. Je pense également à l'Afrique du Sud. Donc, c'est de vraiment pouvoir chapeauter tout le nom global, en fait, tous les continents, un peu, et de pouvoir offrir aux, aux personnes, en fait, des possibilités qu'offre qu l'investissement immobilier, en fait. Donc, euh, c'est donc un peu ça, mon, mon, mon, mon parcours jusqu'à jusqu date. Donc là, en termes de... Si tu veux, présentement, voilà, on accompagne euh, des, on a, là, là, on des dizaines de personnes pour leur acquisition. On accompagne des personnes à investir en France, à l'étranger. On a également ouvert, comme je t'avais dit la dernière fois, on a ouvert un fonds d'investissement immobilier pour permettre aux gens, un fonds d'investissement immobilier et crypto-monnaie, pour permettre aux gens, en fait, si tu veux, de faire, de diversifier leurs placements pour avoir du rendement à la fois dans l'immobilier à l'international et dans les crypto-monnaies, donc peut-être par, par la suite. Parce que pour moi également c'est un bon, bon levier d'investissement. Donc c'est un peu ça le c'est un peu ça le, le, le, le, une présentation générale de parcours en immobilier. Très très très beau parcours. Très très très beau parcours. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer ça, d'entrer même dans les détails pour qu'on comprenne bien les subtilités. Euh, franchement, c'est très bien. Je crois que beaucoup de gens sont très, très admiratifs est très inspiré dans les commentaires parce que tu nous as ce que tu nous as raconté là euh, yes. moi je voulais savoir euh, dans la continuité de ton histoire aujourd'hui tu as parlé de l'Indonésie de l'Afrique du Sud pourquoi ces deux marchés là en immobilier parce que nous honnêtement on cherche le rendement on cherche le rendement avant tout avant toute chose c'est-à-dire nous on, on, on, quand, quand, on, quand on fait un investissement moi par exemple aujourd'hui j'investis par exemple sans visiter c'est-à-dire aujourd'hui je suis au Québec, je peux te dire que sur l'année 2019, j'ai acheté deux biens immobiliers sans même avoir vu les biens. C'est-à-dire que moi, je regarde les chiffres, on m'envoie les vidéos, on m'envoie les chiffres, je calcule si c'est bon, j'envoie les signatures électroniques, trouvez-moi le financement, allez faire les travaux, moi je passe à autre chose. Donc nous, vraiment, on est axé sur le rendement. Donc c'est la même chose pour mes investissements, c'est la même chose que je veux faire quand je vais aller cibler les pays dans lesquels je vais investir. C'est-à-dire que je vais aller chercher le pays où il y a le plus de rendement, le plus de rendement, le plus élevé. Donc c'est pour ça en fait que. Je, je cible ces pays là pour offrir bah, pour m'offrir à moi et offrir à nos participants et également aux autres investisseurs des rendements élevés. Parce que pour moi, qui dit rendement élevé, c'est une entre guillemets de résultats. Et quand tu as des résultats, après tu as euh, tu peux avoir des prises de décision plus larges. Tu vois donc par exemple aller sur d'autres projets. Euh, euh, tu vois, bah, parce que moi ma logique c'est de c'est d'aller chercher du levier. Ici, je suis au Canada pour prendre du levier je prends du levier, je vais aller chercher du rendement en France et à l'étranger, pour au final avoir plusieurs sources de revenus pour après peut-être aller même pas peut-être très certainement aller sur des pays comme le Cameroun, le Sénégal l'Afrique, etc. Où je pourrais finalement faire des projets grâce au financement étranger et à l'investissement immobilier. c'est vraiment pour ça, et là aujourd'hui en termes de rendement là, euh, par rapport à ma vision les marchés qu'on vise, l'Indonésie parce que ben, clairement en termes de rendement c'est top. Euh, L'Afrique du Sud également. Euh, donc euh, c'est donc comme ça en fait que je sélectionne les, les pays euh, par rapport euh, à la rentabilité. D'accord, ok, okay. De... Oui, très clairement, très clairement, ok, d'accord. Euh, ça me permet d'embrayer de, tout de suite euh, par rapport euh, à la question des, euh, des crypto-monnaies. Euh, qu qu quel est le lien Qu'est-ce qui te fait switcher vers les crypto-monnaies Pourquoi tu es dedans aujourd'hui et pourquoi est-ce que tu penses que c'est porteur bah, Au niveau des crypto-monnaies, pour un peu t'expliquer, c'est que nous, on a lancé, un, on a un fonds d'investissement IMO Crypto. Donc, euh, crypto monnaie, moi, je ne suis pas spécialiste, juste pour euh, faire un petit je ne suis pas spécialiste de crypto monnaie. Je me suis... Ce que je fais, c'est toujours... Enfin, quand je me lance dans quelque chose, j'essaie quand même de comprendre, si tu veux, à la base, après, je vais peut-être prendre un expert ou je me spécialise dans le domaine avant de creuser euh, plus, euh, de manière plus profonde, quoi. Moi j'ai fait du trading de, enfin j'ai fait un peu de trading de crypto monnaie il y a deux ans. Et pourquoi j'ai investi dans les crypto monnaies même aujourd'hui même la situation si tu veux économique euh, confirme le fait que pour moi les crypto monnaies c'est ça va vraiment être la monnaie de la monnaie de enfin, en tout cas une monnaie refuge par rapport à demain dans le sens où quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui avec, euh, avec cette crise qu'on est malheureusement en train de vivre. Tu te rends compte que les gouvernements ils ont le contrôle sur les liquidités en fait sur la monnaie. C'est-à-dire tu vois des 2000 2000 milliards 2500 milliards qui sont injectés dans les économies. Tu vois, les gens sont contents parce qu'ils se disent ok les gouvernements… » ils sont fiers et ils sont contents parce qu'ils se disent ok les gouvernements ils injectent de l'argent pour pour aider les salariés pour aider les entreprises. Etc. Le problème dans ça c'est quoi C'est que les gens ils savent pas que ben déjà les 2000 ici par exemple on te donne 2000 dollars par mois. Je pense qu'en France, et que je ne sais pas combien, on donne, on donne 80 du, du 70 ou 80% du salaire. Le problème de ça, c'est quoi C'est que ça vient d'une décision au, par rapport au gouvernement. Donc c'est eux qui se disent, ok, on tire, le, on tire les billets, ils impriment, ils impriment, ils impriment, ils impriment. Les gens sont contents, ils ont les aides. Mais derrière le revers de la médaille, c'est quoi C'est que tu as l'inflation qui va arriver, tu as la dévaluation des monnaies qui va également arriver, et également les impôts vont suivre. Et là, aujourd'hui, les crypto-monnaies, c'est la seule, entre guillemets, c'est le, euh, le, le seul type de monnaie où il n'y a pas, où les, les, si tu veux, les gouvernements, il n'y a aucune institution qui va venir réguler ça en fait. Et c'est la loi de l'offre-la-demande, de tu vois. Là, en faisant, avec ce qui se passe aujourd'hui, tu viens en fait briser la loi de l'offre-la-demande. De C'est-à-dire, tu viens créer plus de demandes qu'il y, qu y en a en fait, en imprimant les billets comme ça. Donc finalement, il y a une dévaluation. Alors que les crypto-monnaies, c'est contrôlé et c'est la loi de l'offre-la-demande. Et tu le vois aujourd'hui, pour transmettre les informations, pour tout ce qui... Avec la blockchain, tu peux transférer les informations de manière sécurisée. Tu peux euh, faire de gros virements également. tu peux, Ton argent est quand même, si tu veux, il est quand même euh, protégé à ce niveau-là. Aujourd'hui, par exemple, en France, tu as 100 000 euros sur ton compte. Tu as plus de 100 000 euros sur ton compte. Tu sais que... le ton assurance, pardon, pardon. Tu sais que la banque, en cas de crise, a le droit de venir se servir sur ton argent. Juste oui, tout, fait, tout à fait, tout à fait. Encore le droit de Donc, clairement, pour moi, en fait, c'est pour ça que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai investi en crypto-monnaie. Pour moi, ça, ça... ce qui se passe en ce moment-là, ça montre clairement que les devises normales, on va dire les fiat, ça va perdre en termes de valeur. Donc, ça devient une valeur refuge. Et même là, suite à la situation du Covid, quand tu vois les cours, je prends juste le Bitcoin, etc., tu vois que ça commence à monter. Le. le, le... Le, le, le marché, donc le market cap, donc le, la, le, les montants investis dans ces monnaies-là, ça fait que croître. Donc, il est clair que c'est pour une raison, tu vois. Tu vois, de grandes banques comme euh, euh, Morgan Stanley et même d'autres banques qui se positionnent également sur, euh, sur, sur, euh, sur, sur, sur ces monnaies-là. Donc, euh, voilà, moi je suis en fait le. Je suis ce qui fonctionne, on va dire. D'accord, oui, non, mais ok, je comprends. Je comprends. Ok, ok.